que le Seigneur Yeshua vous bénisse abondamment euh, partout où vous êtes. Euh, nous sommes encore très contents euh, d'être là encore devant vous par la grâce de Yeshua qui nous préserve, qui nous protège tous, euh, qui nous donne la force de nous tenir devant vous pour parler euh, de sa part. Alors euh, vous qui nous suivez, euh, merci pour vos commentaires, merci pour euh, vos encouragements, que le Seigneur vous bénisse. Et euh, ça nous encourage aussi euh, quand vous nous suivez. Donc euh, nous sommes là dans le but de, de, de, de, de, de, de comprendre la parole et puis de faire la volonté de notre maître pour être un jour enlevé. Parce qu'on ne sera pas ici éternellement. Bientôt euh, la, sonne, la, la trompette va sonner. Alors aujourd'hui, par la grâce de notre maître, nous allons euh, essayer de parler sur un thème aussi qui est important qui nous concerne, surtout nous qui sommes enfants d'Elohim, enfants de, de, de notre Maître, Yeshua. Euh, C'est très important de, de développer euh, cet aspect, donc euh, l'écoute spirituelle, donc l'entendement spirituel. Nous prions, Seigneur Yeshua, nous recommandons ces moments entre Thomas. Laisse que tu puisses nous guider par ton Esprit Saint, et tout ce qui ne pas de toi, toute pensée humaine, tout ce qui est en dehors de ta volonté, nous les chassons au nom puissant de Yeshua. Seigneur, prends le contrôle par ton Esprit Saint. Merci Père, merci notre Maître. Alors, nous allons euh, lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1. C'est l'histoire du de jeune, de jeune Samuel. J'ai lu au nom de Yeshua, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Le, le, le, le vision n'était pas fréquent. En ces, en, en ces mêmes temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché. Dans le temple de l'éternel où était euh, l'arche de Dieu. Alors, l'éternel appela Samuel, il répondit Mais voici, et il courut vers Eli et dit Mais voici, car tu m'as appelé. Eli répondit Je ne peux appeler, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva la vers Eli et dit, mais voici car tu m'as appelé. Eli répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. On s'arrête là. En fait, euh, nous voulons parler de l'entendement, de l'écoute spirituelle, de la voix de notre maître. Connais-tu la voix de ton maître Connais-tu la voix de ton Dieu Connais-tu la voix de ton Père C'est ça, ce que nous voulons partager avec le peu de temps que le Seigneur nous accorde en ces moments. Enfin, euh, de comprendre si vraiment toi qui me suis et moi de même aussi, si vraiment nous connaissons la voix de notre Père, la voix de notre berger. Qu'est-ce que Yeshua dit Je connais mes brebis et ils connaissent ma voix. Est-ce qu'on connaît la voix de notre Père Là, Samuel, il était au service, malgré il était au service, malgré, donc il était là à côté de l'arche, il travaillait pour le Seigneur, il a donné sa vie pour l'Éternel, mais il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Ça doit nous interpeller, nous aujourd'hui, nous prêchons, nous chantons, nous exhortons les gens, mais... Est-ce qu'on connaît la voix du maître Est-ce qu'on connaît la voix du berger Est-ce qu'on connaît la voix de notre Créateur Quand tu nous parles, est-ce qu'on dit que c'est sa voix C'est ça la question. Connais-tu la voix de ton maître Connais-tu la voix de ton berger Quand est-ce que l'Eternel t'a parlé dernièrement C'est vrai, le Seigneur parle par sa parole. Mais il a aussi une voix. Il parle aussi. Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que Jean nous dit Il a entendu une voix derrière lui, comme la voix des trompettes. Aujourd'hui, nous parlons du son, du son de la trompette, que la trompette a sonné. Est-ce que cette trompette sera la même trompette qu'on connaît, que tous nous connaissons Mais c'est la voix la voix de notre maître, la voix de notre créateur. Si nous n'avons pas l'entendement de notre l'entendement spirituel enfant de discerner, de comprendre de, de comprendre la voix du maître, comment serons-nous quand la trompette sonnera La trompette c'est seulement la voix, c'est sa voix. C'est le message pendant que l'éternel parle, est-ce qu'on discerne que ça c'est l'éternel qui parle? Ça c'est un homme qui parle? Ça c'est, ça ce sont des démons qui parlent? Ou bien ça c'est l'éternel? Est-ce qu'on arrive à discerner cette voix? « Oh bien-aimé, toi qui me suis, ce n'est pas hasard que tu me suis en ces moments. Le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous instruire. Le Seigneur veut nous montrer de grandes choses, des visions. Voilà, le monde va vers sa fin. Mais nous sommes en train de dormir. On n'arrive pas à discerner la voix du Seigneur. On est en train de tâtonner. On ne dit pas ce que le Seigneur nous... Comment nous... C'est ce que le Seigneur pense. La vision du Seigneur. Puisqu'on ne connaît plus sa voix. Quand est-ce que l'éternel t'a parlé que tu es conscient que ça c'est l'éternel qui m'a qui parlé Samuel il était dans le service mais il n'arrivait pas à discerner sa voix la, la voix du maître il est venu chez Eli, tu m'as appelé il a confondu la voix de l'éternel avec la voix des hommes oh bien aimé de fois aussi, nous confondons la voix de l'éternel, puisque nous n'avons pas reçu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit La parole de Dieu dit que euh, euh, Samuel, donc, euh, Samuel ne connaissait pas encore l'éternel et la parole de l'éternel, lui, avait pas encore été révélée. C'est pour cela qu'il n'arrivait pas à discerner sa voix. C'est pour cela, mais il était au service, il savait qu'il était au service de l'éternel, dans le tabernacle. Mais il faut que la parole nous soit révélée. Il faut la connaissance de cet homme, la connaissance de Yeshua. Il faut la connaissance de l'éternel pour que nous puissions discerner sa voix. Il était habitué avec Ellie c'est normal. Et nous voyons aujourd'hui, même nos enfants, ils arrivent à comprendre notre voix, à discerner nos voix, à distinguer nos voix, puisqu'elles sont, sont tous les jours avec nous. Et, et, et c'est ça qu'ils arrivent à discerner le temps que nous passons. Même si avec ton frère, tout ça, et on arrive à se distinguer de voix. Pourquoi On a des temps de conversation, plusieurs temps de conversation. Et alors, pour distinguer la voix du Seigneur, pour comprendre la voix du Seigneur, il faut passer le temps avec le Maître. Il faut ouvrir l'oreille afin d'entendre sa voix, passer le temps dans la prière, dans l'intimité, à développer l'intimité avec lui afin de discerner sa voix. Nous sommes dans un temps où le, nous sommes dans un mauvais temps. Dans le dernier temps, où si nous n'entendons, nous ne discernons pas la voix du maître, la voix de notre Père, nous raterons l'enlèvement. Parce que la, sonne, la, la trompette sonnera et nous n'arriverons pas à entendre, à discerner la voix de notre maître. Il revient bientôt. Il est à la porte. C'est le temps de se repentir. C'est le temps d'abandonner le péché. C'est le temps de se détacher du monde. C'est le temps de, de, de, de, de se détacher de toute vie qui ne le glorifie pas, qui ne lui rend pas gloire. Enfin, d'entendre sa, sa voix. Nous avons donné nos oreilles à nos sentiments. Nous avons donné nos oreilles aux hommes. Nous ne voulons plus entendre Dieu. Nous ne voulons plus attendre, entendre la vraie parole. Nous ne voulons plus entendre... Euh, euh, les gens nous disent de se repentir, mais nous voulons... Nous avons donné nos oreilles au, à nos sentiments. Voilà les conséquences d'aujourd'hui, puisque nous n'avons pas entendu la voix de notre Père la voix de notre Créateur. Voilà les conséquences dans nos choix aujourd'hui. Nous nous sommes précipités, même dans le mariage, dans le choix des conjoints. Quand l'Éternel a parlé, nous n'avons pas discerné. Puisque nous n'avons nous pas voulu entendre sa voix. Bien-aimé, toi qui me suis, développe cette intimité avec Yeshua. Développe cette intimité avec ton Père dans le secret. Et, et, et, et, et il va te parler. Nous sommes dans un temps où même les visions sont devenues rares. La vraie parole, donné ces derniers temps, elle est devenue rare. Le Seigneur appelle le gens. Le Seigneur appelle le gens, Mais le Jean, nous n'arrivons pas à discerner la voix. Prends la décision de servir le Tanin. Prends la décision d'abandonner le péché. puisque le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas un homme. C'est pour cela beaucoup, ils ont répondu. L'appel... Et ils ont répondu à l'appel des hommes. Ils se sont fait des docteurs, des pasteurs, parce qu'ils ont entendu la voix des hommes. Tu as un ministère, je connais. Mais ils n'ont pas entendu la voix du maître. Ils n'ont pas entendu la voix de notre Dieu. Connais-tu la voix de ton maître? Connais-tu la voix de ton Dieu? Quand est-ce que le Seigneur, ton Dieu, t'a parlé dernièrement? Il parle de plusieurs manières, il parle de plusieurs façons. C'est à nous de discerner sa voix, c'est à nous de développer cette intimité. Le Seigneur parle dans, dans des visions. Elie a dit Va te coucher encore, puisqu'il savait que le Seigneur va lui parler encore. Et là, on dit, a, dans le verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva à la verre. et dit Mais voici quand tu m'as appelé. Elle, il, elle y comprit que c'était l'éternel qui appelait l'enfant et dit à sa mère va te coucher si ton, oh, si, ainsi l'on t'appelle tu diras parle éternel car ton serviteur écoute il était serviteur mais il n'arrivait pas à discerner la voix il confondait la voix des hommes avec la voix de l'éternel ça se passe aujourd'hui on confond la voix de l'éternel on ne sait pas quand est-ce que l'éternel parle. Bien aimé, quand l'éternel parle, il parle pour que nous puissions comprendre sa voix. C'est à nous de nous laisser disposer. C'est à nous de nous laisser en, de rester, de demeurer dans sa présence pour qu'il puisse nous ouvrir les oreilles. Il est écrit quelque part ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Que le Seigneur nous aide, nous ouvre les oreilles, enfin d'entendre sa voix, enfin de comprendre sa volonté, enfin de, de, de, de, de nous attacher à lui. Connais-tu la voix de ton Maître Connais-tu quand est-ce que le Seigneur t'a parlé la dernière fois Tu vois ça normal Ce n'est plus normal. Le Maître veut te parler. Le Maître veut te parler plus qu'il est la porte. Il parle, mais tu n'arrives pas à discerner. On n'arrive pas à discerner. Nous voulons connaître la voix. Et pour connaître sa voix, il faut que la parole, sa parole, nous soit révélée. Il faut que, que nous puissions recevoir la connaissance. Et malgré l'été au service, malgré l'été à côté de l'arche, bien aimé, malgré les temps que tu peux avoir, malgré ce que tu fais pour le Seigneur, connais-tu la voix de ton maître Tu suis la voix de ton maître où tu suis la voix des hommes, où tu suis le sentiment de ton cœur. Que le Seigneur nous aide. Enfin, les disciples de sa Comment connaître sa voix Comment Bien-aimé, il n'y a qu'une seule façon de connaître la voix. C'est de demeurer dans sa parole. C'est de demeurer dans sa présence. Tu es habitué avec, avec la voix du Seigneur. Tu ne passes pas le temps dans la prière. Tu n'as pas de communion. Tu n'as pas de communion avec ton père. Tu n'as pas une intimité avec ton père. Comment tu pourras connaître sa voix Elie avait une intimité. Il passait le temps avec, avec Samuel. C'est pour cela Samuel avait bien discerné sa voix. Mais il a confondu la voix. C'est un enseignement. Plus tu passes beaucoup de temps dans sa présence, dans l'intimité... Plus nous développons notre entendement, plus le Seigneur, plus nous allons discerner sa foi. Il parle de plusieurs façons. Il parle de plusieurs manières. Il parle par la nature, par la vision, par les hommes, par les anges. Il parle. Le Seigneur parle encore. C'est un Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il nous dit pendant ces temps que nous sommes en train de vivre? Il y a des prophéties par-ci, par-là. Le Seigneur nous dit concrètement Connais-tu la voix N'interprétons pas nos pensées, nos sentiments, mais nous voulons la voix du Maître nous voulons la voix de, de notre berger. Que le Seigneur nous aide. Toi qui me suis, développe ton intimité avec le Seigneur développe ton entendement l écoute, l'écoute de sa voix. Nous voulons écouter sa voix. maintenant. Nous sommes dans un temps où l'éternel, il veut nous parler. Il veut nous orienter. Il veut nous donner des grandes visions. Mais nos oreilles sont sourds. On a fermé nos oreilles. Nous avons laissé nos oreilles aux hommes, à nos sentiments. Nous ne voulons pas l'écouter. voyez les conséquences qu'on vit aujourd'hui? C'est parce qu'on n'a pas voulu écouter le Seigneur. Dans nos choix de mariage, dans nos choix de partenaire, tout ça. Dans nos, travail, dans nos travaux, tout ça. Donc, on n'a pas voulu entendre, écouter le maître. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit Qu'est-ce qu'il t'a dit Quand le Seigneur ce silencieux, ça fait, ça fait peur. Ne laisse pas que ton maître reste silencieux. Cherche qu'il qu te parle, qu'il t'oriente, qu'il te montre encore des choses tu veux que l'éternel puisse te parler quand tu es, tu es conduit par la chair par les sentiments de la chair si nous voulons que le Seigneur nous guide, nous conduise nous parle, nous devons être conduits par son esprit on ne peut pas connaître la voix du Seigneur si on marche dans la chair, si on est attaché dans le monde, laissons l'esprit de Yahweh nous conduire, nous guider afin de discerner sa voix de discerner sa volonté connais-tu la voix de ton maître de ton père naturellement nos pères nos pères biologiques nous, nous connaissons leur voix puisque nous passons le temps avec nos pères mais notre maître on n'a pas dit que le Seigneur te Tu avais des visions, tu n'as plus de visions. Tu avais des, des, des, des, des, des songes, tu n'en as plus. Puisque l'État ne parle, ne te parle plus, plus que tu es éloigné. Tu es éloigné de lui, tu ne marches plus selon son esprit. Mais tu marches selon la chair. Comment est-ce que le Seigneur pourra te parler Que le Seigneur soit béni. Soyez branchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos adresses. Que Yeshua vous bénisse, vous garde au nom puissant de son nom, Yeshua. Emmanuel, je suis le Seigneur.